L'apprenti Regarde C'est pas clair, la sorcière. Je te parie qu'elle a encore oublié où elle a enterré sa poudre de perle à papa pour la cacher. <rire> oui, sorcière Malicia. Elle ferait mieux d'utiliser la magie pour la retrouver. Mmh, je crois qu'elle t'a entendu. Oui, comme elle est distraite, elle se fait toujours un pense-bête. Ah Elle a enterré sa poudre à 27 quarts du début de cette haie d'arbres. Je suis curieux de voir comment elle va s'y prendre pour la retrouver Oh Regardez <rire> C'est malin c'est crappies sont crapaud sauteurs Mais il va falloir qu'elle le règle si elle veut s'en servir pour retrouver rapidement sa poudre Et voilà Maintenant le crapaud va pouvoir sauter d'unité en unité Donc, pour savoir où elle l'a enterrée un bon 2 3 4 5 6 Pourquoi elle arrête crapi? parce que 6 x 4 égal 24 24 quart c'est plus petit que 27 quarts Et 7 x 4 28 et 28 quart c'est plus grand que 27 quart tu en déduit que 27 quart est compris entre 6 et 7. Entre l'arbre 6 et l'arbre 7 Au troisième arbuste Puisque 27 quarts, c'est 6 plus 3 quarts <rire> Tu es très fort Et moi, j'ai caché ma poudre d'escampette à 53 huitièmes du début de cette haie Tu vas savoir aller me la chercher Alors là, même pas besoin de crapi. Pour trouver les entiers qui encadrent la fraction, on cherche le quotient entier du numérateur par le dénominateur. Pour 53 huitièmes, on divise 53 par 8 et on trouve 6. Mais oui, je te vois l'assistant. Et ce quotient entier, 6, nous donne le premier entier de l'encadrement. Et on ajoute 1 à ce nombre pour trouver le deuxième entier. Hé hey, Ma poudre de Reviens Ha <rires> ha <rires> Tu as vu L'apprenti Pas clair, la sorcière vient de recevoir une commande pour faire apparaître un dragon Oui, sorcière Malicia Alors, pour faire apparaître un dragon, il faut... 115 dixièmes de centilitres d'arôme de perlimpinpin... 115 dixièmes Comment pas Claire va-t-elle faire pour mesurer ça <rire> Je crois que tu vas devoir lui venir en aide, l'apprenti Tu m'entends Alors, écoute-moi bien 115 dixièmes, c'est 11,5 tu en déduis que 11,5 est compris entre 11 et 12. Et voilà 115 dixièmes de centilitres, c'est 11,5 centilitres. Et maintenant, il faut ajouter 4,5 centilitres de jus de piment pour le feu, 6,3 centilitres de jus de verru pour les écailles et 15,4 centilitres de larmes de fée pour tout le reste. aïe. aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, comment pas va-t-elle savoir remettre les bonnes étiquettes sur les bonnes fioles et ne pas se tromper dans sa formule Eh. 4, c'est 4 unités et 0 dixième. Alors que 4,5, c'est 4 unités et 5 dixième. Donc, 4,5 est plus grand que 4. Et pour 6,3 centilitres et 3,6 centilitres de jus de verru, comment va-t-on les comparer 6,3, c'est 6 unités et 3 dixième. Alors que... 3,6, c'est 3 unités et 6 dixièmes. 6 est plus grand que 3. Donc 6,3 qui a 6 unités et 3 dixièmes est plus grand que 3,6 qui a seulement 3 unités et 6 dixièmes. Alors, pas clair, de ces deux quantités, quelle est la plus grande 15,4, c'est 15 unités et 4 dixièmes. Et 14,25 centilitres, c'est 14 unités et 25 centièmes. On compare les parties entières. Mais oui, 15, c'est plus grand que 14, alors 15,4 est plus grand que 14,25. Maintenant, tu n'as plus qu'à appliquer la formule. <rire> Il y a peut-être un peu trop de jus de piment, non <rire> oui. Claire s'est encore trompée dans la formule pour fabriquer un feu d'artifice magique. <rire> Elle met toujours trop de poudre à feu. <rire> Bonjour Paclaire. Pour réussir un feu d'artifice magique, devine quelle quantité de poudre à feu tu dois mettre. 0,7 g, 2,15 g, 1,15 g, 1,502 g, 1,65 g ou 0,5 g. Tu veux savoir s'il en faut un demi-gramme Selon la recette, il en faut plus oh oh oh, Encore un peu plus, pas clair Ah mais ce n'est pas drôle, tu vas pas nous montrer les barils un par un Non, il faut que tu devines Allez, on va te donner un indice Il en faut plus d'un gramme et moins de deux grammes tu supprimes le baril de 0,7 g, car 0 et 7 dixièmes est plus petit que 1. Et tu élimines celui de 2,15 g, car 2,15, qui a 2 unités et 15 centièmes, est plus grand que 2. D'accord, pas clair. Et maintenant, il faut une quantité de poudre à feu plus petite que 1,5 g. 1,65 a une unité comme 1,5, mais il a 6 dixièmes, alors que 1,5 n'en a que 5. Donc 1,65 est plus grand que 1,5. Lequel de ces deux barils dois-tu prendre pour ta formule magique, pas clair Oh, oh Celui-ci est très proche de 1,5 gramme. Oui mais 1,502, c'est une unité, 5 dixièmes, 0 centièmes et 2 millièmes. 1,502 est donc plus grand que 1,5, puisqu'il y a 2 millièmes de plus. Est-ce que 1,15 g est plus petit que g? 1,5 g 1,15 a une unité comme 1,5. Mais il a un dixième alors que 1,5 en a 5 Donc 1,15 correspond bien Plus d'un gramme et moins de 1,5 gramme Il n'y a que la quantité de 1,15 gramme qui corresponde Merci, pas clair Tu vas pouvoir nous faire un magnifique feu d'artifice Oh, oh, oh, oh, oh joli Oh la mer. Oh la Alicia, venez voir Waouh C'est le concours de saut en longueur <rire> Et c'est la sorcière Paclaire qui doit remettre les balais d'or, d'argent et de bronze aux concurrentes Quatre mètres 5 mètres exactement pour la sorcière bleue. Elle a sauté 1 mètre de plus. 4,3 mètres Elle arrive en quelle position alors 4,3 mètres, c'est 4 mètres et 3 dixièmes de mètre, c'est-à-dire 3 décimètres. C'est donc plus grand que 4 mètres. Mais c'est moins grand que 5 mètres. 4,7 mètres pour la sorcière verte, c'est 4 mètres et 7 décimètres On est toujours dans les 4 mètres, mais elle a battu la sorcière jaune car 7 décimètres, c'est plus que 3 décimètres Oui, elle est en deuxième position, mais sorcière jaune peut encore espérer le balai de bronze Oh, oh, oh Ne parle pas trop vite, l'apprenti La sorcière noire vient de réussir un très joli saut Oh là là là là 4,36 mètres Mais alors à qui va revenir le balai de bronze À la sorcière jaune ou à la sorcière noire Voyons, voyons On a vu que pour ranger des nombres décimaux, on classe d'abord les nombres selon leur partie entière 5 est plus grand que 4 Donc c'est bien la sorcière bleue qui a le balai d'or Et quand la partie entière des nombres décimaux est égale On compare d'abord le chiffre des dixièmes Et si les chiffres des dixièmes sont égaux, on compare ceux des centièmes 4,3 c'est 4 unités et 3 dixièmes Ou 4 unités et 30 centièmes et 4,36, c'est 4 unités et 36 centièmes C'est donc plus grand que 4,3 Oh là là là là, quel dommage La sorcière jaune a perdu la troisième place à 6 centièmes de mètre près C'est-à-dire pour 6 cm. Oh, bon. oh oui, et dommage qu'elle soit aussi mauvaise joueuse oh, Oui c'est vrai, elle est mauvaise joueuse C'est pas bien ça Oh là là oh, Le bébé de la sorcière Paclère a encore mis du désordre dans sa boutique de baguettes magiques <rire> Et voilà Les baguettes sont à nouveau rangées par ordre de prix <rire> la magie de Paclaire ne marche pas à tous les coups. Celle-ci, elle va être obligée de les ranger elle-même. Oh oh Celle-ci coûte plus de 81 euros et moins de 82 euros. Mais où va-t-elle la ranger Voyons, Paclaire. Tu peux l'intercaler entre la baguette qui vaut 81 euros et celle qui en vaut 82. Car entre deux entiers qui se suivent, on peut intercaler des nombres décimaux Bien sûr 81,70 euros, c'est 81,70 euros. Ou 81 unités et 70 centièmes. Oh oh Et ces deux-là coûtent 80,10 euros et 80,65 euros. Bien vu, pas clair 80,10 euros, c'est 80 unités plus 10 centièmes C'est donc plus grand que 80 et plus petit que 81 80,65, c'est 80 unités aussi, mais plus 65 centièmes Et 65 centièmes, c'est plus que 10 centièmes Donc, tu peux intercaler cette baguette entre celle qui vaut 80,10 euros et celle qui vaut... 80 euros Et celle-ci alors Mais si, tu sais bien, pas clair 5 centièmes en plus des 80 unités C'est donc plus grand que 80 Et 80,10 qui est 80 unités et 10 centièmes Est plus grand que 80 et 5 centièmes donc, 80,05 est compris entre 80 et 80,10. Hey, attends, la protie, on va faire une farce à Paclaire. Oh. Pas n'a pas fini de ranger sa boutique de baguette magique. <rire> oh <là>, oh <rire> Viens voir, la pas clair et la sorcière noire jouent à la potion surprise Ah oui, on ne sait pas ce qui va sortir du chaudron, c'est ça Mais c'est difficile d'avoir 2,7 écailles de lézard ou 7,03 poils de chauve-souris et aussi d'avoir 3,25 pépites de perlin papa ou 6,84 larmes de fée. Ce n'est pas facile à mesurer. Ah Il faut trouver l'entier le plus proche de ces nombres. Oui Dans son jeu, Paclaire a trois écailles de lézard. Et la sorcière noire a la carte 2 Oh, lequel de ces deux nombres est le plus proche de 2,7 On voit bien que 3 est plus proche de 2,7 que 2, car il est à 3 dixièmes, alors que 2 est à 7 dixièmes. Donc, l'arrondi de 2,7 est 3. C'est pas clair qui l'emporte. Au suivant maintenant, les griffes de chauve-souris. Quel est le nombre le plus proche de 7,03 7,03 est-il plus proche de 6 ou de 8 Avec le 6, on est à plus de 1. Il faut choisir le 8 pour être à moins de 1. Et sorcière noire a le 7. Quel est l'arrondi de 7,03 7 ou 8 7,03 est très proche de 7 puisque c'est 7 unités et 3 centièmes. Alors que 8 est à plus de 3 centièmes. Sorcière noire l'emporte Il faut maintenant un nombre proche de 3,25 pépites de perlin perlimpimpin. Lequel de ces deux nombres est l'arrondi de 3,25 3, bien sûr C'est pas clair qui mène Il n'y a que 25 centièmes d'écart entre 3 et 3,25 Alors que pour aller de 3,25 à 4... Il faut ajouter 5 centièmes pour atteindre 3,30, puis 70 centièmes pour aller à 4. Il faut ajouter au total 75 centièmes, c'est beaucoup plus. Et maintenant, les larmes de fée. Quel est l'entier le plus proche de 6,84? Haha! <rire> clair a encore gagné! 6,84 est plus proche de 7 que 6! Et, et s'il avait fallu 6,5 larmes de fée Lequel aurait été le plus proche 6 ou 7 6,5 est exactement au milieu, l'apprenti. Mais par convention, l'arrondi de 6,5, c'est 7. Oh, oh, oh, mais attention oh oh oh, oh oh. hey, C'est pas un demi-dragon, ça